Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de ton chapeau hmm, Des mots Un verbe, par exemple. <rire> Ce n'est pas un verbe, c'est un micro. Tu n'es pas doué. Oh, pas doué. Tu vas voir. Waouh C'est toujours pas un verbe, mais c'est Mike, la superstar. Je l'adore. Et que fait un chanteur Il chante il danse. Et maintenant, il salue. Bravo Finalement, tu es un bon magicien. Ce sont tous des verbes. Le verbe joue un rôle important dans la phrase. Il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Euh, Là, il ne se passe rien. Normal, il n'y a pas de verbe. On va arranger ça. Ah <rire> Oui, le micro salue. L'oiseau chante. Et le chanteur danse. Mais le verbe est aussi le mot qui change le plus souvent de forme quand on le conjugue. Qu'est-ce que Mike a fait hier Il chantait. Oui, c'est facile. Le verbe change de forme avec des indicateurs de temps. Hier, le chanteur chantait. Aujourd'hui, il chante. Et demain, il chantera. Et si Mike chante avec l'oiseau Il chante. C'est facile La forme du verbe change aussi avec le sujet. Si vous chantez avec nous, nous chantons. Et, et elle, elle, elle chante, chante très mal Merci Le verbe, c'est le mot qui change quand on le conjugue. Le plus souvent, il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Et tu connais les verbes être et avoir mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de ton chapeau aujourd'hui? Être et avoir. Oh, C'est Mike! Le chanteur! Oh, je l'adore! Il est beau! Et est-ce que tu le trouverais aussi beau s'il avait un gros nez rouge? Ça, pour être gros et rouge, il est gros et rouge! Ah! Ce sont les verbes être et avoir. Mais pour les utiliser, il faut les conjuguer. Oui, c'est facile. Je commence. J'ai un gros nez rouge. <rire> Non, non, non. Mike, lui, il est beau. Oui, Mike. Tu peux dire «je suis beau ». Tu as un gros nez rouge. Il a un gros nez rouge. Nous avons un gros nez rouge. Vous avez un gros nez rouge. Ils ont un gros nez rouge. Tu es beau. Il est beau. Nous sommes beaux. Vous êtes beaux. Ils sont beaux <rire> Être et avoir s'utilisent aussi autrement. Oui, quand on les utilise pour conjuguer d'autres verbes, comme saluer par exemple. Que viens-tu de faire, Mike Oui, tu as salué. Il a salué, nous avons salué, vous avez salué, ils ont salué. Et que fait un chanteur après avoir salué son public à la fin de son spectacle Oui, tu es sorti. Il est sorti. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Être et avoir sont des verbes particuliers. Ils se conjuguent seuls et ils servent d'auxiliaires pour former les temps composés des autres verbes. Sois sympa, en lui savoir. Oh, merci, le magicien. Oh, il est beau. And um.